Je m'appelle Aboukam Oumaru Gabriel. J'ai 23 ans et je suis originaire de Marois. Je suis un apprenant de niveau 3 à l'Institut de formation en entrepreneuriat rural de Marois. Au début de cette année de formation, l'absence d'une bergerie dans notre centre de formation a constitué une contrainte majeure à nos activités de formation. Nos moutons étaient exposés aux intempéries et aux maladies. Avec l'accompagnement de nos formateurs, mes camarades et moi avons décidé d'apporter une solution au problème à travers la construction d'une bergerie. Nous avons commencé par la confection des briques en terre que nous avons transportées jusqu'au site de la construction. Par la suite, nous avons creusé la fondation. Avec la contribution de tous mes camarades, nous sommes parvenus à lever les murs. De grandes nattes ont également été tissées pour protéger les moutons du soleil. Avec l'appui de l'organisation comme du centre de formation, nous avons pu acquérir des tonnes ondulées et des planches pour la toiture. Une fois la construction achevée, nous y avons introduit nos moutons. Quelques temps plus tard, nous avons assisté à la naissance de nos premiers animaux. Aujourd'hui, les travaux pratiques sont effectués dans une bergerie construite par mes camarades et moi. Pour la mise en œuvre de mon projet de vie, je n'aurais plus besoin de faire recours à une main d'œuvre payante, car à travers les apprentissages pratiques réalisés à l'effet de Marwa, je suis capable de construire entièrement une bergerie pour y loger mes enfants.